Ok. Sous ce bonnet cachemire, aux trois petits diamants, De grands yeux me mirent et font de moi l'amant. Il est de ces instants où l'on ne sait pourquoi, Le cœur s'arrête un temps et tout autour de moi. dit ce soir-là que tu voulais partir que Marseille pour toi, ça bah, c'était pas ton avenir C'était déjà plus qu'un souvenir Un continent pour toi, ça n'allait pas te suffire Et je ne voulais pas tomber Mais je t'ai trouvé Où es-tu maintenant c'est que le monde est grand S'il faut aller un jour te voir à bon beau, beau temps S'il faut faire le tour de la terre pour toi En souvenir d'hier, en souvenir de toi, Et si je te retrouve là-bas, tu me prendras pour un fou Mais j'ai vu la folie en toi, moi je suis sûr de mon coup Et si je rêve je fais fantasme Sur l'image d'un sourire Voir ma chance qui passe Sous mon nez serait bien pire Je n'ai jamais su si t'étais parti, je ne t'ai jamais revu à Bogota ou ici. Qu'ils sont loin tes yeux, loin comme la Colombie, ce sont des cieux qui me sont interdits.